Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Diana Sofiane. Voilà, j'aimerais demander à mehdi s'il m'autorise à poser mes questions concernant de ce qui va se passer ce samedi 8 décembre 2019 en France. Première question, comment ça va se passer s'il y aura des... Si ça va être dans le calme, en fait. Je voudrais savoir simplement si tout va se passer dans le calme. Merci. Pouvez-vous me, ré me répondre, s'il vous plaît. Ma deuxième question. Vont-ils vont-ils trouver une solution pour abé, apaiser ce qui se passe actuellement? <rire> <rire> Va-t-il rester au pouvoir? Pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît? Merci. Leur réponse est que la première réponse est